Bien, à présent, je vais tenter d'expliquer les conteneurs verticaux. Donc, un conteneur, ça peut être vertical, enfin, donc ça peut être un rapport, ça peut être un panel, et ça peut être simplement le conteneur vertical par défaut. Donc, le rapport est un conteneur vertical. Dans cette optique-là, donc, j'ai ajouté un label que j'ai mis avec une, un arrière-pens vert et un texte qui est un trait en bas de façon à bien voir ce qui se passe. Le container vertical va ranger les enfants donc verticalement les uns en dessous des autres et va étendre la taille de l'enfant sur sa largeur. Donc là, si je fais une exécution, on voit bien que l'enfant prend toute la largeur de la page. Bien, à présent, si je mets simplement une autre caractéristique donc, du conteneur vertical dans les états c'est que si on met plusieurs enfants donc je vais dupliquer mes enfants plusieurs fois voilà et puis je vais donner une taille plus importante à un ou deux d'entre eux on voit bien ce qui se passe quand tous les enfants d'un conteneur vertical ne lâchent pas sur la page. Voilà. Les enfants ne logeant pas sur la page sont poussés sur une page suivante. Voilà donc comment fonctionne le conteneur, le conteneur vertical. Ils ont il lui-même des caractéristiques comme le padding qui est son espacement latéral que l'on verra plus tard qui permet de rapidement par exemple, si je le mets sur le rapport lui-même, il situé la marge du rapport. Et il y a le spacing, ici, qui correspond, si on l'augmente un petit peu, à l'espacement entre les différents éléments.